Le projet Morevna, en association avec Sing Polyma, vous présente Pepper et 40. Épisode 3, l'ingrédient secret. Bonjour, monsieur. Je voudrais huit courges étoiles, s'il vous plaît. Et voici Ça fait 60 cours. Oh, ça va pas le faire. Euh, Désolée, finalement, euh, que quatre. Euh... Bonjour, cher monsieur. Quant à moi, deux dizaines de chaque, je vous prie. De qualité supérieure, comme d'habitude. Ah, C'est toujours un plaisir de vous servir, Mademoiselle Safran. Ne serait-ce pas notre cher Pepper. Alors, comment ça va dans ta campagne Les affaires marchent du tonnerre, je suppose mmh. J'imagine que tu prépares déjà tes ingrédients pour le concours de potions de demain. Comment ça Un concours de potions Demain Quelle chance! Et j'ai encore un jour pour me préparer! Bien sûr que je vais participer! Hmm. Oh, je sais! Voilà ce qu'il me faut! Carotte, prépare-toi! On part à la chasse aux ingrédients! Bon, tout d'abord, il me faudrait des perles de brume de nuage noir. Des baies rouges de la forêt maléfique. Et puis quelques coquilles d'œufs de phénix de la vallée des volcans. Et enfin, quelques gouttes de lait d'un jeune dragon vache. Ça y est, carotte Je pense qu'on a récupéré tout ce qu'il me fallait Tout simplement... Parfait. Mmh. Best café ever C'est tout ce dont j'avais besoin pour bosser toute la nuit et fabriquer la meilleure potion que j'ai jamais faite pour remporter le concours de demain